Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Mat Marathon des Langues. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver le temps pour apprendre une langue parce que c'est toujours la première chose qu'on me dit. Oui mais moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'apprendre une langue. Donc je n'apprends pas une langue même si j'aimerais vraiment le faire. Et je trouve ça tellement dommage alors que vous n'avez pas besoin de autant de temps que vous ne pensiez. Et donc on va voir ça juste après dans un extrait justement de la formation. Marathon d'espagnol ou marathon d'anglais d'ailleurs et euh, j'en profite juste avant de continuer de, pour vous rappeler que la formation marathon d'espagnol est sortie elle est disponible je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo et euh, donc vous allez pouvoir vous inscrire et si vous regardez cette vidéo euh, au moment où elle vient de sortir et eh bien sachez que il vous reste euh, il vous reste quelques jours seulement pour bénéficier du tarif de lancement parce que c'est euh, c'est elle vient de sortir donc je vous fais un tarif exceptionnel et euh, ce jusqu'à euh, dans quelques jours seulement. Donc euh, on se retrouve juste après donc comme je vous ai dit dans un extrait de la formation marathon d'espagnol pour euh, savoir comment euh, trouver le temps d'apprendre une langue donc que ce soit l'espagnol, l'anglais ou une autre langue. Ah, et je voulais aussi vous dire, vous euh, parler d'un élève qui est dans le marathon anglais, justement dans la formation, qui applique ses conseils, qui est, euh, je ne vais pas citer son nom, mais il est chirurgien. Il m'a dit qu'il travaillait euh, 80 heures par semaine, c'est énorme. Et malgré cela, eh bien, il arrive à appliquer la formation au fur et à mesure, et il a réussi à dégager, il m'a dit, entre une, une heure et deux heures par jour, sans... Euh, sans euh, s'asseoir à son bureau pendant deux heures pour faire de l'anglais, mais simplement en optimisant euh, son temps, en euh, appliquant les conseils qui vont suivre dans cette vidéo et aussi tous les autres conseils que je donne évidemment dans la formation. Donc euh, voilà, à vous maintenant de faire le job. Je vous laisse écouter le reste de la vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel nous allons voir comment trouver le temps d'apprendre sans procrastiner, sans mettre de côté toutes vos autres activités donc nous allons voir euh, comment optimiser surtout votre temps et apprendre euh, facilement pendant au moins une heure par jour même si vous avez un planning de ministre alors c'est quand même un point important parce que c'est quand même notre plus gros problème à l'heure actuelle quand on apprend une langue c'est le temps combien de fois on me le dit par jour je n'ai pas le temps et euh, ça c'est euh, c'est un problème parce que ça nous empêche d'apprendre une langue alors qu'on peut totalement le faire sans pour autant y passer 4 heures par jour. Euh, on peut euh, totalement optimiser votre, notre, notre temps et vous allez voir que euh, c'est très facile à faire. Et on a, on a souvent l'impression que cela requiert énormément de temps, donc beaucoup abandonnent avant même d'avoir commencé et je trouve ça tellement dommage. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui, pour une anecdote, pour vous donner une anecdote, j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour me demander de l'aide pour apprendre, c'était l'anglais. Je lui ai posé quelques questions afin de, bah, de connaître ce qu'elle qu voulait vraiment faire, quel était son besoin, comment je pouvais l'aider au mieux pour qu'elle s'améliore et pas perdre de temps à, à aller dans, droit dans le mur alors qu'elle voulait faire autre chose. Et en fait, cette personne m'a répondu qu'elle n'avait même pas le temps de de lire mes réponses ou même de me répondre, donc elle abandonnait. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ok, donc déjà, c'est déjà c'est pas une priorité pour la personne. » Et en plus, elle n'a même pas essayé d'échanger pour qu'on puisse trouver un moyen ou d'investir son temps pour justement trouver plus de temps derrière. Elle a décidé d'échouer en quelques secondes. Alors... Au lieu de se remettre en question et de se dire « Ok, je n'ai pas le temps, mais pourquoi ?» Et le truc, c'est quand on me donne cette, cette réponse, j'ai l'impression que chaque personne pense être unique, que euh, elle manque de temps, que c'est les seuls à être dans ce cas-là. Alors que et qu'elles subissent ce qu'on leur a donné à la naissance moins de temps que les autres, mais c'est pas du tout ça. On vit tous la même chose, on a tous les mêmes excuses, on est tous dans ce rythme un peu dingue, à gérer plein de choses en même temps, à être multitâche, à subir toutes ces pressions, toutes ces notifications de téléphone, l'information en continu, la super, la surconnectivité. Et surtout, on fait plein de tâches qui ne nous apportent pas forcément euh, beaucoup et qui sont généralement une perte de temps au, de au détriment de réels projets comme apprendre une langue qui, elle, peut vous apporter beaucoup plus que de passer une heure sur Facebook tous les jours, par exemple. Et si je prends l'exemple d'Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX et d'autres entreprises, je me dis « Waouh !» mais comment ce mec fait pour gérer autant de chances, autant de choses. Il gère plusieurs entreprises et il a seulement comme ambition de révolutionner le monde et en plus de ça, il a quatre enfants et pourtant, il n'est pas plus riche que vous et moi en temps. Il a 24 heures. Alors comment fait-il Comment c'est possible que des personnes comme lui arrivent à faire autant de choses et que nous euh, eh bien, on n'arrive pas, on n'arrive pas à gérer une langue en plus dans nos emplois, emplois du temps. Alors quand j'ai pris conscience de cela, je me suis dit, alors si je ne suis pas capable de tirer 10 minutes par jour par-ci par là, c'est que vraiment je ne sais pas gérer mon temps. Et en plus, vous allez voir, une langue ne nécessite pas autant de temps qu'on le pense, surtout si on arrive à optimiser son temps, comme euh, avec et avec une bonne organisation aussi. Euh, vous allez voir, ce n'est pas aussi compliqué. Et voici donc les euh, plusieurs méthodes pour apprendre euh, une langue sans perdre de temps. On va voir ça tout de suite. Alors, la première méthode, ou plutôt la loi ou le principe de Pareto, c'est la loi 2080. En fait, selon la définition, la loi du principe de Pareto, élaborée par l'économiste et sociologue italien Wilfredo Pareto, à la fin du 19e siècle, elle est aussi connue sous le nom de règle des 20-80. En fait, c'est un principe de probabilité qui s'applique à un grand nombre de domaines à commencer par l'efficacité au travail et qui se résume ainsi. 80% des résultats, positifs ou négatifs, sont obtenus par seulement 20% du travail. En fait, ça veut dire tout simplement que, en effectuant 20% du travail, on peut obtenir 80% des résultats donc évidemment attention ce ne sont pas n'importe quels 20% il faut bien sûr se concentrer sur ce qui a du sens et cette théorie elle a vraiment été prouvée et démontrée des centaines et même des milliers de fois euh, par exemple dans une entreprise on dit que 20% des clients reprend représentent 80% du chiffre d'affaires et euh, 80% des clients sont des champs et représentent 20% du chiffre d'affaires. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Ou alors on l'a aussi dans ce cas où 80% des richesses du monde entier sont réparties entre seulement 20% de la population. Donc ça, ça s'applique aussi pour les langues. Ça s'applique dans plein de domaines mais aussi et surtout pour les langues. En fait, ça veut dire que... Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour nous Ça veut dire qu'en fait, en se concentrant sur l'essentiel, on peut maîtriser 80% de la langue en se focalisant sur les 20% des mots les plus utilisés. Alors, vous connaissez sans doute euh, l'application MosaLingua, donc je vous ai déjà parlé euh, à plusieurs fois, à plusieurs reprises, qui a déjà fait ses preuves et euh, encore une fois que je vous recommande fortement parce qu'elle s'appuie sur ce principe en se focalisant sur le vocabulaire utile, essentiel, qui vous permet de parler, de communiquer avec une vraie personne. En fait, euh, ça, ça signifie qu'il ne faut pas perdre de temps avec la liste des fruits rares, par exemple. Focalisez-vous sur le vocabulaire du quotidien. Ou si vous êtes plutôt dans un domaine technique, dans l'informatique, ou je ne sais pas dans quel contexte vous voulez apprendre la langue, eh bien, focalisez-vous sur ce vocabulaire en priorité. On, en, on étendra ça par la suite, mais en Priorité. Au début, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser pour pouvoir parler euh, rapidement. Et donc, c'est pour cela que je ne recommande surtout pas Duolingo. Euh, vous devez démarrer parce qu'en fait, avec Duolingo, justement, vous démarrez avec tous les fruits, tous les meubles, euh, les parties de la maison. Et ça, ce n'est pas indispensable pour parler. Alors oui, on va faire comme à l'école, on va démarrer euh, par tout ce vocabula... vocabulaire-là parce que c'est facile. Mais euh, on perd de vue l'objectif qui est de communiquer. Donc quand vous commencez à parler dans la langue, vous n'allez pas forcément faire une analyse orale des meubles dans la maison de votre voisin ou d'écrire son frigo. Mais vous allez parler de lui, de vous, lui demander comment il va, comment s'est passé sa semaine. Et c'est sur ce vocabulaire que l'on va se focaliser. Ce sont les 20% qui vous permettront de maîtriser 80% de la langue. Et si vous travaillez avec les fiches théoriques, euh, avec les supports que je mets à votre disposition, eh bien, vous vous rendrez compte euh, qu'elles sont construites de cette manière, essentiellement sur de vocabulaire utile. Et euh, donc, je ne vous invite pas à télécharger des listes de fréquences, des listes de mots avec du vocabulaire utile parce que franchement, c'est euh, assez rébarbatif. Euh, apprendre des listes par cœur, ça... A... Ça vous apportera pas grand-chose, alors que les fiches, elles, sont construites justement avec ce vocabulaire, mais en contexte, avec des phrases, avec des situations, pour mémoriser plus facilement et comprendre pourquoi on utilise euh, ces mots de vocabulaire. La deuxième méthode, eh bien, c'est de trouver le meilleur moment pour apprendre. Euh, si vous décidez d'apprendre pendant que les enfants euh, sont en train de faire du bruit, en train de faire leurs devoirs, en faisant le dîner, eh bien, vous perdez votre temps parce que euh, vous ne serez pas euh, concentré à 100% et euh, vous aurez bonne conscience parce que vous aurez rempli votre objectif, vous aurez fait ce que vous aviez à faire et vous pourrez mettre votre croix sur votre calendrier. Mais si euh, vous le faites euh, sans être concentré, euh, si vous n'en retenez rien, eh bien, euh, le job n'est pas fait. Donc là, je vous parle de la, de la partie euh, active. Hein. Si vous, vous êtes à faire des exercices par exemple, euh, remplir des trous dans un exercice par défaut, ça ne vous apportera rien du tout. Euh, en plus vous allez mettre deux fois plus de temps car euh, il y aura trop d'interruptions, vous allez être fatigué et, alors que vous aurez besoin de concentration alors, et donc vous aurez l'impression d'avoir fait le boulot mais ça sera inutile donc l'intérêt n'est pas seulement de le faire, il s'agit de bien le faire et ça c'est important de trouver le meilleur moment euh, en fait le meilleur moment c'est quand c'est quand votre tête est fraîche quand vous avez les idées claires que votre esprit est frais et que euh, vous ne risquez pas d'avoir des interruptions euh, sans cesse car vous mémoriseriez mieux et euh, d'ailleurs est-ce que vous saviez qu'après chaque interruption eh bien on perd 15 minutes en fait c'est le temps de euh, bah, d'être coupé de se remettre euh, en concentration et eh bien ça fait 15 minutes donc imaginez quatre interruptions sur une heure ça fait du dégât. Et euh, donc moi, par exemple, je sais que je suis euh, plus fraîche entre parenthèses le matin au réveil. Euh, donc c'est là où je fais mes exercices de grammaire qui requièrent euh, plus de concentration. Et c'est là où généralement j'ai mes déclics en me disant ah ouais, j'avais pas vu ça de cette manière. Ok, là j'ai compris. Et je sais qu'en plus le matin, euh, donc je fais ça juste après quelques minutes de yoga au réveil pour être bien réveillée. Et... Euh, et en plus le matin je risque pas d'être interrompue parce que personne n'est levé donc ça c'est très très bien alors que je sais que le, par exemple le samedi pourtant le matin ben le samedi matin je sais que c'est un jour où je suis vraiment fatiguée donc là je vais pas me prendre la tête ça va être plutôt relax avec de la musique, avec des séries euh, avec des, des podcasts, avec du sport, voilà, je vais mêler euh, des choses un peu moins, euh, un peu, qui demandent un peu moins de concentration. Et le soir, avant d'aller au lit, il y a une, une période où je faisais des exercices, j'étais plutôt en forme. Mais euh, de manière générale, le soir, je suis assez fatiguée, comme peut-être la plupart d'entre nous. Et là, euh, je, je, je vise plutôt une série où je, je suis plutôt en mode passive. Donc pour vous, je vous invite vraiment à tester différents moments. On est, on est tous faits différemment. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent le matin, il y en a d'autres, on a tous des rythmes différents, donc on n'a pas forcément les mêmes moments. Donc encore une fois, c'est à vous de tester, de voir comment vous ressentez, euh, comment vous sentez et donc quel est le meilleur moment pour vous. Euh, la troisième méthode, eh bien, c'est le double bénéfice. Alors, le double bénéfice, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre temps au maximum. Euh, c'est en fait le fait de faire plusieurs choses en même temps. Alors, vous allez me dire que c'est contradictoire avec ce que je viens de vous dire car il est nécessaire d'être concentré, ne pas être interrompu. Mais comment faire pour bien se concentrer si on fait deux choses à la fois Donc, c'est assez paradoxal. Alors c'est vrai, effectivement, euh, être multitâche pour la concentration n'est pas idéal, c'est même le pire. Euh, et pas ce qui... Il ne faut pas être multitâche quand vous faites des choses qui requièrent la concentration, comme vos exercices, de grammaire ou des choses que, avec lesquelles vous avez un peu de mal mais on va utiliser le double bénéfice quand justement on n'a pas forcément besoin de concentration maximum et surtout quand on est dans la phase d'apprentissage passive c'est-à-dire quand par exemple vous travaillez votre compréhension orale euh, pour un point de grammaire complexe, eh bien on va choisir un autre mot donc concrètement pour mettre en pratique le double bénéfice eh bien vous allez optimiser votre temps de la manière suivante par exemple, vous allez écouter des podcasts pendant tous vos trajets, Donc, que ce soit en voiture, en métro, euh, si vous allez faire des balades, si vous marchez. Euh, vous allez écouter des musiques ou même des séries pendant que, par exemple, vous, vous faites euh, du repassage, de la, du ménage, la cuisine. Enfin, vous voyez, toutes ces activités qu'on adore. Eh bien, euh, personnellement, moi, je mets à la télé en fond. Euh, en fond sonore euh, quand je cuisine, donc la télé dans la langue que je suis en train d'apprendre, évidemment, sans, euh, sans trop me prendre la tête, juste c'est en fond sonore, comme si j'avais mis de la musique, pour que simplement l'oreille euh, s'habitue. Euh, si par exemple vous faites de la méditation, il y a aussi des applications... Euh, qui sont en anglais, en espagnol, enfin voilà dans toutes les langues, euh, il y a plusieurs applications qui existent dans plusieurs langues. Euh, si vous faites du sport, moi j'aime beaucoup, c'est quand je vais courir, mettre mes écouteurs à écouter. Euh, si vous êtes un musicien, si vous aimez la musique, peut-être chanter dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Euh, alors vous aurez peut-être l'impression que cela ne vous apporte rien, parce que vous n'avez pas de résultat immédiat et vous n'êtes pas vraiment concentré à 100%. Mais encore une fois, souvenez-vous de l'effet cumulé. Gardez bien ça en tête. En fait, ces petites actions vous donneront du résultat à force de le faire et non immédiatement. Donc, si vous ne voyez pas de résultat en faisant ça, c'est normal. Euh, c'est tout à fait normal. Faites juste moi confiance, faites-le et vous verrez au bout de plusieurs mois, eh bien, vous en ressentirez les effets. Ça me fait toujours rire quand je vois... Les, euh, les réactions de mes élèves qui me disent « Mais ouais, mais en fait, ça marche vraiment. »« Bah oui, ça marche vraiment. » Donc, euh, vraiment, euh, je vous invite à le faire. Cette stratégie, ça permet de, de capter des mots de vocabulaire, mais surtout de s'habituer à la langue, d'habituer son oreille euh, et même... Et ça, et, et même si on ne comprend rien euh, dès le début, c'est normal, euh, c'est de l'apprentissage passif. Donc, ayez euh, toujours le réflexe d'activer votre radio euh, quand en cuisine, par exemple. Euh, ayez, créez un automatisme, en fait. Dites-vous qu'à chaque fois que vous allez cuisiner, ça sera votre moment, euh, cuisine, détente, euh, langue. Voici, euh, par exemple, un nouveau déclencheur. D'ailleurs, j'ai une astuce pour vous que j'utilise tous les jours pour gagner du temps en dehors. Euh, des, en dehors des langues, même pour cette formation, pour, acti pour aller encore plus vite dans l'apprentissage la, la, de cette formation, et bien pour gagner du temps, vous pouvez accélérer le rythme des vidéos que vous écoutez. Vous pouvez installer l'extension Video Speed Controller. Donc ça, vous pouvez le faire sur Chrome. Ou alors sur euh, Speedy euh, qui est sur Safari. Et en fait, ça ajoute un réglage en bas à droite des vidéos qui vous permettent de les accélérer. Donc là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous pourrez l'accélérer euh, pour l'écouter plus rapidement. Donc cette petite manipulation toute bête vous fera gagner un temps de dingue. Euh, personnellement, je regarde toutes mes vidéos comme ça. Je ne sais plus regarder une vidéo à... à, à, à à vitesse normale. Et au début, je les regardais en 1,5. Maintenant, je suis passée à 2,5. Euh, D'ailleurs, c'est un très, euh, un très bon. Euh... Donc, au début, ça va. Encore une fois, l'oreille doit s'habituer, hein, même si c'est en français. Euh, quand j'écoute des vidéos à cette vitesse et j'ai mon conjoint à côté de moi, il ne comprend rien parce qu'il n'a pas été habitué à ça. Donc, si vous voulez regarder les cours deux fois plus rapidement, eh bien, vous pouvez euh, faire ça. Et en plus, euh, vous pourrez appliquer cette petite astuce plus tard, quand vous serez plus habitué à la langue, pour regarder des vidéos. Euh, vous allez voir, c'est assez challengeant pour regarder les, les vidéos en espagnol ou dans une autre langue. Euh... Donc, euh, donc voilà, imaginez une vidéo de 20 minutes, vous la regardez en 10 minutes, vous allez gagner euh, votre temps. Donc la deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est écouter ces cours euh, en podcast. Cela vous permet de faire autre chose en même temps et euh, de les écouter euh, plusieurs fois euh, au besoin. Alors ensuite la quatrième méthode et eh bien c'est de planifier en avance pour éviter la procrastination et de se trouver son système. Alors euh, planifier en avance, donc pour éviter la procrastination, le fait de remettre au lendemain, euh, en fait comme on l'a déjà évoqué dans le cours avec la création de votre routine, et eh bien euh, vous planifiez en avance pourquoi pour être sûr de remplir vos objectifs quotidien. En fait, il faut le décider en avance. Ainsi, le jour J, vous n'hésitez pas à vous demander est-ce que je le fais Je le fais pas Je n'ai pas trop de motivation Non, en fait, vous l'avez décidé la veille ou les jours précédents. Donc, votre cerveau ne va pas se mettre en pause. Personnellement, pour cela, je, je, le dimanche, en fait, j'écris sur mon carnet d'objectifs les actions de la semaine. Par exemple, le semaine 19, je sais que je vais lire, écouter un podcast, lire trois pages de mon livre. Euh, en pdf voir tel point de grammaire voilà j'ai tracé mon chemin euh, pour la semaine et la semaine vous êtes en mode action directement euh, c'est vraiment aussi important de préparer tout le matériel en avance et au même endroit euh, ou de créer un dossier euh, langue sur votre smartphone avoir une application accessible en fait l'idée d'avoir tout ça euh, préparé c'est de, de se faciliter la vie tout simplement et enlever toutes les contraintes, tous les obstacles qui pourraient être euh, sur la route et qui pourraient nous donner envie de ne pas le faire. Euh, si vous avez besoin d'aller chercher votre cahier à l'autre bout de la pièce, votre stylo euh, euh, caché ailleurs, et eh bien euh, caché sous le coussin du chat par exemple, euh, ça, ça fait trop d'étapes en fait alors que l'inverse si votre matériel est prêt que tout est prêt et que vous connaissez votre objectif et eh bien vous n'allez pas vous poser de questions vous allez moins avoir ce risque d'avoir la flemme et il y aura moins d'étapes à, à franchir euh, en fait c'est comme, euh, comme pour le sport moi je sais que la course à pied quand j'ai du mal euh, eh bien, euh, le matin, je me dis, OK, ce soir, je vais faire mon entraînement, je sors mes baskets, le matin, les baskets sont prêtes, je rentre, j'ai plus qu'à les mettre et à partir. C'est tout bête, ce sont des toutes petites astuces, mais je vous jure que ça fait la différence. Et euh, en fait, par exemple, aussi, imaginez que c'est la rentrée, que vous êtes motivé pour retourner à la salle de sport avec votre partenaire de sport, c'est très bien, vous inscrivez le sac de sport et dans la voiture et vous retrouvez à la salle en sortant du travail. Directement. Mais si par exemple un jour vous avez oublié votre sac de sport euh, à la maison, vous devez repasser chez vous, faire votre sac, repartir à la salle, euh, eh bien ça fait trois étapes supplémentaires. À votre avis, quel, se, quel, quel sera le résultat Eh bien vous risquez euh, de rester chez vous, d'envoyer un message à votre ami pour annuler la séance. Ça c'est très probable donc, il euh, y a trop d'étapes qui séparent la réalisation de l'action. Donc, le fait de planifier en avance et en préparant, eh bien, vous supprimez trois étapes qui pourraient devenir des excuses si vous avez la flemme. L'idée aussi est donc de trouver votre propre système. Vous devez décider de votre routine de langue en amont. C'est pour ça que je vous ai préparé le dossier plan de route. N'hésitez pas à l'utiliser. Euh, Utilisez-les. Le même, je vais vous le dire à l'impératif. Il faut savoir quand, comment et combien de temps. Ça c'est très important. Euh, par exemple, mon système c'est tous les matins au petit déj, Je fais 20 minutes avec euh, mon lit, ou avec Lingua, ça dépend. Et euh, je fais un exercice de grammaire. Pendant tous mes trajets en voiture, j'écoute un podcast. Et le soir au coucher, je relis mes mots de vocabulaire et je regarde euh, une petite partie d'un épisode. Donc, nous arrivons à la fin de ce cours. Si vous ne l'avez pas encore reçu, euh, eh bien, vous trouverez en dessous de ce cours l'e-book bonus « Comment trouver le temps d'apprendre une langue ?» Vous trouverez d'autres astuces. Euh, et si vous ne trouvez pas le temps de le lire, eh bien, tout simplement, fixez-vous un système aussi pour cette lecture. Dites-vous, par exemple, « Je lis trois pages par jour. » Ça va vous prendre moins de trois minutes et en quelques jours, vous l'aurez lu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo extraite de la formation euh, marathon d'espagnol ou marathon euh, d'anglais et que vous allez appliquer tous ces conseils pour progresser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager s'il vous plaît, de mettre tous vos commentaires juste en dessous. Ça va m'aider à aider beaucoup plus euh, de personnes parce que euh, je vais être de... cette vidéo sera beaucoup plus visible et ça permettra de bah, d'aider la, la chaîne mais aussi d'aider d'autres personnes à progresser en langue. Donc, donc je vous dis à bientôt, ciao